Madame Honoré, il m'attaque encore, qu'est-ce que je lui fais Une grosse tête Hein, le dernier jour parce qu'il y, y a tout qui se mélange quoi, évidemment euh, tout à l'heure je sortais de ma cabine et je vois cette salle euh, du restaurant pratiquement vide parce qu'ils sont tous euh, partis en excursion ça fait vraiment bizarre de se dire que bah, demain le bateau sera vide il sera sans nous et euh, c'est un peu vase communicant le bateau se vide et nous on s'est rempli on s'est rempli de plein de choses et on s'est rempli de, de émotions, c'est sûr. On s'est enrichis les uns les autres, on a grandi, je pense. Il y a eu des déclics qui se sont produits et comme j'ai dit souvent, c'est pas parce que il n'y a pas quelque chose qui se produit et on ne se dit pas du jour au lendemain on va changer, on va mettre des choses en pratique. Je pense que ça fait, ça fait vraiment son petit bonhomme de chemin. Et, euh, et, et je suis super heureuse, c'est vraiment bien passé, voilà. on n'a pas beaucoup dormi mais ça s'est super bien passé. Les temps forts c'est surtout euh, toujours le soir, hein, quand on a bu un petit verre et qu'on se laisse un peu aller, il euh, y a des émotions qui se font, il y a toujours des, des petits tapements d'épaule qui, euh, qui sont je sais pas, un peu plus émotifs que les autres, il y, y a toujours une petite caresse comme ça, il y a un petit mot doux qu'on vient susurrer à, à l'oreille, il y a des temps forts, il y a des gens évidemment qu'on n'oubliera pas si tôt, et il y a des personnes qui, euh, qui, euh, qui sont arrivées le premier jour et qu'on ne voit pas de la même façon le dernier jour. Et ça, c'est génial. cest se dire que, que ces gens-là, euh, ils sont plus ce qu'ils ont été, mais ils ne sont pas encore ce qu'ils veulent être. Et, et c'est là qu'on a joué toute notre carte. Vous, les professionnels, et nous, les organisateurs. Tu, tu as conscience qu'il y a des vies qui sont impactées ah. durablement, juste en passant une semaine, sur cette croisière qui te ressemble que oui. tu as organisé, que tu as voulu. <rire> mais oui, mais oui, c est, c est quelque part, c'est ta faute, en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est une croisière qui me ressemble, c'est exactement ça. C'est euh, grâce à cette croisière que je sais pourquoi mon émission existe, que je sais pourquoi je suis à la bonne place, et que quelque part, ce, ce monde médiatique, qui est le mien, c'est un canal de communication, comme tu me dis souvent, hein, Michel, et que peut-être que, que j'en ai d'autres à développer, et... Et le, le, le fait d'être vraiment relié à eux, comme ça, de façon humaine et de façon chère humaine, puisqu'on se touche et qu'on qu est là, l'un en, en face de l'autre, c'est le plus important. Voilà, c'est de bannir les barrières radiophoniques et, et vraiment d'entrer dans leur, dans leur quotidien, dans leur, leur être tout entier. Alors, donc, dernier jour sur la croisière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le dernier jour où on constate que les clichés ont la peau dure. Mais bon, est-ce réellement des clichés Voilà, jeunesse en marche voilà, voilà voilà voilà oui voilà la jeunesse en marche ça va pas trop dur hein ça va pendant qu'il y en a qui bossent ça te dérange pas trop non ça va aller parfait oui bien donc donc en général la jeunesse en marche voilà la jeunesse est là voilà ensuite ben voilà voilà ce que ce que font ce que font les vieux en général hein, les vieux Alors, il faut que je vous montre hein, regardez voilà voilà ça y est ils jouent au scrabble voilà allez pipi papa Allez. <rire> Puis Allez, il faut, pas, il faut changer vos pas couches. t'as mangé ta Allez, pape, tout va bien. Ouais. Tout ça, tout on ça a quand il est et que nous, on se cultive un petit peu, voilà. et eux, ils savent pas faire deux... Mots attends, sans attends, faut. regarde. Pédale, pédale, foutu, foutu, foutu. Oui, ben bah, oui, bah, tous des mots qu'elles connaissent bien, ils sont plus loin oh, du foutu oui. que moi, hein, ça c'est clair. Ça. clair hein. On va essayer de faire masturber, mais on n'a pas les bonnes lèvres. Oh, <rire> masturber vous <rire> Matin, midi et soir Merci Yves, petite <rire> dédicace pour toi. Voilà, merci, voilà ce que tu as causé chez ces dames. Si vous, voulez, vous préférez faire l'autruche, Peut-être que c'est la meilleure façon de surmonter euh, les difficultés que vous aurez. Vaincre votre c'est une bonne chose dans certaines circonstances. Je pense, moi, je, je pense qu'à partir du moment où, dans un coup, il y a. Qui va vous dire bonjour? Bonjour, bonjour Cyril, vous vous imaginez bien de quoi on parle à l'heure actuelle? Hein ça va bien, on s'éclate on est. On est c'était est, quoi la dernière question, Yves Ptalti, qu'on vient de nous poser? Ah, ben c'était sur la masse ah on avait dit. Est-ce que vous êtes content du conférencier? Oui. oui! ça sent le sapin? <rire> Mais oui, ça sent le sapin Mais quelle horreur Dis pas un truc pareil enfin, ça sent le sapin Mais quoi pourquoi ton... tu dis ça en regardant les gens Je regarde les sapins, Andouille Mais quelle horreur Mais non, je te dis ouais. ça sent le sapin Ouais, ouais, ça sent le sapin ouais, C'est vrai, vrai que si je ouais. me reproche du 3, ça sent plus le sapin qu'ailleurs hein. Tu me fais penser ça sent le sapin Tu me fais penser qu'il y a un club du troisième âge euh, en Angleterre qui a trouvé... Une nouvelle activité pour ces membres, c'est de préparer eux-mêmes, de construire eux-mêmes leur propre cercueil. Ah, c'est une belle activité, oui. Eh ben pour la croisière prochaine, on fera activité cercueil. <rire> <Quelle autre chose. rire> Ça me sympa. Depuis le premier jour de cette croisière, il y a, a, a quelqu'un qui me déteste, mais qui me déteste. Et, et si, si continue, que préfères-tu, bâbord ou tribord? on est plus près de bâbord c'est plus facile <rires> C'est ça